Bien, donc je vais essayer de vous présenter en une demi-heure maximum euh, les différents modes de gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement en France. Et vous allez voir, il y en a beaucoup. Euh, il, y en a, euh, il y en a beaucoup, il y en a non, environ neuf. Hein. Ce qui ne simplifie pas les choses hein, quand on veut passer d'un mode de gestion à un autre. Euh, D'expérience, euh, nous savons en hein, secours 34 que les associations d'usagers et les élus qui ont le pouvoir de décision sur le mode de gestion n'ont pas forcément les idées très claires sur comment fonctionnent ces différents modes de gestion et comment il faut les mettre en œuvre. Donc l'objectif de ma présentation c'est de, de vous fournir des arguments les plus clairs et les plus exhaustifs possibles en faveur de la gestion publique. Donc privilégier vous montrer pourquoi la régie publique c'est plus intéressant que que la DSP de type affermage, par exemple. Donc, euh, en France, comme ça a été dit euh, tout à l'heure, euh, la, la, la, la production et distribution d'eau potable, l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif, la distribution d'eau euh, brute, relève de, de, la, de la compétence de collectivité locale. Alors qu'est-ce qu'on entend par euh, collectivité locale ben, C'est soit les communes, soit les établissements euh, publics, euh, euh, euh, donc les EPCI euh, sans fiscalité propre, donc c'est syndicats intercommunaux euh, à vocation unique ou syndicats intercommunaux à, à vocation multiple, c'est aussi euh, les EPCI à fiscalité propre que vous connaissez, donc, euh, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, et, et maintenant les métropoles. Alors, ce, ce, la, réforme terri, la, la réforme territoriale en cours va profondément modifier euh, ce cadre, puisque l'Assemblée nationale a voté, euh, le 4 mars 2015, le transfert obligatoire des compétences concernant l'eau et l'assainissement, des communes aux EPCI à fiscalité propre. Ils ont, voté aussi un, un, ils ont adopté aussi un amendement prévoyant un mécanisme pour garantir la pérennité des, des syndicats intercommunaux euh, lorsque ceux-ci organisent le service public d'eau potable ou d'assainissement sur un territoire qui chevauche le périmètre de le PC à fiscalité propre. C'est le cas à Montpellier, à Montpellier donc euh, la métropole Montpellier, au niveau de la métropole Montpellier elle qui a la compétence euh, au potable, on a aussi euh, des communes qui sont rattachées à, à, à un CIVU hein, euh, qui s'appelle euh, le, le syndicat du Balangnoque. Euh, et, et donc euh, cet, cet amendement euh, va permettre à ce syndicat valor euh, de, de continuer à, à, à vivre euh, puisque euh, le transfert de compétences doit, un, doit entrer en vigueur au plus tard, hein, fin 2017. Alors, euh, il, y a, il y a différents modes de gestion, euh, de, de, de gestion euh, possibles en France qui sont... Euh, piloté par le Code général des collectivités territoriales, on ne peut pas faire n'importe quoi hein. euh, donc je, je vais vous lister la, les, les différents modes de gestion Donc, on a trois régies euh, publiques possibles la régie directe qui est interdite depuis 1924 donc il en reste encore un certain nombre qui vont, qui vont disparaître hein. 26 euh, la, régie la régie autonomie financière et la régie autonomie financière et personnalité morale donc actuellement le, le quand on veut retourner en, en, en régie publique on a le choix entre la régie autonomie financière et la régie autonomie financière et personnalité morale on a aussi euh, des sociétés publiques donc, non, donc, donc, non pas des, des régies publiques mais des sociétés publiques la société publique locale qui a été euh, introduite euh, adoptée en 2010 euh, la société d'économie mixte qui est une société à, à capitaux à la fois publique et privée et tout dernièrement, euh, adopté en 2014, la société d'économie mixte à opération unique. Donc c'est une société d'économie mixte qui se focalise sur un objet bien précis. Donc dans notre cas, nous, ça serait par exemple l'assainissement ou euh, euh, la production et distribution d'eau potable. Et puis, on a euh, les modes de gestion euh, dits privés qui se déclinent sous trois formes. Ce qu'on appelle l'affermage, la concession et la régie intéressée. À côté de ces neuf modes de, de, de gestion que sont ceux qui doivent être normalement utilisés. On a tout un ensemble de, de petites choses un peu périphériques, marginales, hein, comme le contrat de partenariat, donc, qui est le nom français pour les PPP. Euh, les sociétés euh, coopératives, industrielles et commerciales, les associations syndicats libres, etc., qui peuvent aussi éventuellement gérer, euh, gérer euh, la production et la distribution d'eau potable, mais, mais euh, il faut il faut pour ça utiliser des dérogations du préfet. C'est vraiment très marginal. Il y, a, il y a quelques cas en France. Alors, comment, euh, comment va s'effectuer euh, le choix du mode de gestion Donc On a une procédure qui est définie par, euh, par une loi, qui est la loi Sapin, qui a été adoptée en 1993, qui explique comment faire. Donc ça démarre en général, c'est pas obligatoire, mais ça démarre toujours par une première étape qui recourt recours à un bureau d'études privé. Donc, ce bureau d'études privé va analyser l'existant. Par exemple, si vous êtes en DSP, il va analyser, analyser le fonctionnement de la DSP et il va préconiser un mode de gestion pour remplacer, par exemple, la DSP. La, la collectivité locale, qui a recours donc, à ce bureau d'études privées, peut aussi demander de l'aide à la Fédération nationale des collectivités concédantes ou en régie, euh, ou à France au public qui regroupe l'ensemble des opérateurs publics français de l'eau. Elle peut aussi demander euh, une aide à des services de départementaux lorsque ceux-ci ont mis en place, euh, lorsque les départements ont mis en place ce genre de service. On, on en connaît un qui est très très célèbre, c'est celui de, du département des Landes, hein, euh, qui a mis en place un service d'aide au retour à l'eau en régie publique hein, qui, qui euh, aide à la fois financièrement et techniquement hein, à la collectivité locale pour retourner en, en régie publique ah, donc une fois qu'il euh, qu y, eu, euh, qu y a eu cette, cette étude euh, bah le, le maire ou le président de l'EPCI euh, choisit un mode de gestion hein, et il euh, demande euh, à la commission consultative des services publics locaux et au comité technique paritaire, euh, un avis consultatif sur, euh, sur, le, sur le, le, le mode de gestion choisi. Une fois que c'est fait, euh, on rentre dans une troisième étape. Euh, L'assemblée délibérante de la collectivité va voter le mode de gestion sur proposition du maire ou du président de l'EPCI. À partir de la quatrième étape, c'est là où ça devient euh, un peu plus compliqué. Il y a deux, deux cas de figure. Soit euh, le choix est euh, euh, celui de la gestion publique. Dans ce cas-là, on sort de la procédure sapin. Hein, euh, donc le, le, la, collectivité, euh, la collectivité locale euh, va euh, démarrer son, son, son, son, son processus euh, de mise en œuvre de la régie comme quand ça se passe actuellement à Montpellier. Si le choix est, est, est, est le choix de la gestion privée, la, le, le, la collectivité locale va devoir a, a, a, publier euh, l'annonce de, de, de l'appel d'offres dans un journal officiel, par exemple celui de, de l'Union Européenne, et des entreprises vont répondre à cette annonce d'appel d'offres en manifestant leur, leur intérêt. Donc je vais vous montrer... Euh, L'appel d'offres, c'est peut-être pas très visible, mais euh, l'appel la, la d'offres qui a été publié pour la, la DSP euh, au potable de Montpellier. Euh, euh, euh, euh, donc on voit, euh, on voit que c'est euh, une compétence de, de la communauté de l'agglomération de Montpellier. Hein, euh, euh, euh, euh, euh, on, on, on voit que c'est une, une concession de type affermage qui est proposée. Donc, la collectivité locale, euh, à ce moment-là, communique le cahier des charges de l'appel d'offres à l'ensemble des entreprises qui ont répondu à l'annonce. Donc, les entreprises travaillent sur, euh, sur l'appel d'offres hein, et communiquent leur proposition, qu'on appelle une enveloppe, à la collectivité locale. À ce moment-là, il est encore possible d'interrompre la procédure SAPIN et pour la collectivité locale, de choisir la gestion publique sous motif d'intérêt général. C'est ce, ce qu'a fait euh, Montpellier. Montpellier a interrompu euh, la procédure SAPA de, pour, la, pour la, DSP, euh, la, la DSP eau potable à ce niveau-là. Euh, donc, euh, s'il n'y a pas d'interruption, euh, une commission euh, nommée par, par la collectivité locale Uh, va ouvrir les enveloppes hein, et à ce moment là c'est quasiment impossible d'interrompre la procédure SAPA et de, et de dire maintenant on veut, on veut revenir en, en gestion publique parce que ça vous ça obligerait à, à payer des pénalités extrêmement chères à l'ensemble des entreprises qui ont, qui ont répondu à l'appel d'offres donc on voit que si vous voulez faire pression uh, si vous êtes à ce stade là c'est foutu il ne faut plus faire pression donc il faut faire pression avant c'est pas fini. Hein. Donc, après analyse des différentes propositions, la commission euh, de la collectivité locale entre dans ce qu'on appelle un dialogue compétitif avec les entreprises. C'est-à-dire qu'il met en concurrence les entreprises, il essaie de tirer le, le, meilleur, le meilleur avantage. Hein. Et euh, au bout d'un moment, euh, le maire ou le président de l'OPCI choisit l'offre qui lui convient. Alors ce ce qui est assez remarquable dans la procédure sapin, c'est qu'il va choisir un, titre, un tweet taille personnel, c'est-à-dire en, en fonction de sa conviction personnelle, et pas du tout hein, en fonction euh, de, de critères euh, euh, techniques ou économiques. Hein. Il, faut, il le fait en fonction de, la conviction, de sa conviction personnelle. Euh, donc une, une fois que euh, le maire ou le président de PCI a choisi, l'offre. Euh, eh bien, l'Assemblée délibérante à collectivité locale vote sous le contrat et l'entreprise privée proposée par le maire, le président de PCI. Il y a la signature du contrat et ensuite le, le contrat passe en, en contrôle de l'égalité devant, euh, devant le préfet. Donc, vous voyez, c'est une procédure assez lourde. Euh, cette procédure a été introduite euh, soi-disant pour éviter des problèmes de corruption mais bon, euh, un certain nombre de spécialistes euh, avec, qui je, avec lesquels je suis en contact notamment euh, par exemple euh, quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Marc Lémé, considère que la procédure sapin c'est un piège absolument euh, imparable pour aller majoritairement vers, vers la gestion privée alors quelques chiffres il y a en France 31 000 services publics de l'eau et de l'assainissement donc ça c'est une exception purement française ça existe nulle part en Europe en Angleterre par exemple il y a 22 services publics de l'eau qui sont tous gérés par le privé d'ailleurs en Allemagne il y en a 13 000 alors pourquoi il y a autant de services publics locaux, publics de l'eau et d'assainissement Mais parce qu'il y a beaucoup de communes en France et que la compétence est souvent détenue par la commune donc ça, ça va ça va être modifié ça parce que euh, euh, il va y avoir une forte baisse due au transfert de compétences aux EPCI à, à fiscalité propre euh, liée à la réforme territoriale. Alors, il y a une question qui, qui, qui revient souvent, qu'on nous pose souvent, c'est de savoir quelle est la part de la gestion publique par rapport à la gestion privée en, en, en France pour l'eau et l'assainissement. On n'a pas de données rigoureuses pour... Euh, quantifiés l'un par rapport à l'autre on a uniquement des données approximatives à partir d'une base de données de l'ONEMA qui s'appelle le 6 donc cette base de données elle est très contestable parce qu'il manque 50% des données de on a aussi des données approximatives qui viennent de France au public donc le regroupement des opérateurs publics de l'eau mais en gros on considère qu'il y a pour l'assainissement collectif il y a 58% la population qui est desservie en gestion publique en France et pour l'eau potable il y en a environ 39% donc il y a ça s'est pas fait comme ça pour arriver à ces chiffres là il y a eu un fort développement de la gestion privée entre 1950 et 2000 c'est la grande période des DSP à fermage il y a eu vraiment beaucoup pendant cette période là et ce qu'on constate, c'est que depuis 2000, il y a une tendance à ce qu'on appelle la remunicipalisation, c'est-à-dire un retour en gestion publique. Il y a à peu près 800 contrats de gestion privée euh, qui expirent chaque année, hein, et il y en a une dizaine euh, qui basculent en gestion publique. Ce n'est pas beaucoup. Hein. Donc ce qu'il faut regarder, plutôt que le, le, le nombre de, de contrats euh, qui passent du privé en public, c'est de regarder... À la part de la gestion publique en population desservie. Donc on voit sur ce, sur ce graphique qu'à partir, partir de 2000, il y a une montée faible mais régulière euh, vers la gestion publique, à la fois pour l'assainissement collectif et l'eau potable. Donc il y a, il y a un concept euh, qu'il faut bien maîtriser euh, quand on rentre dans une bataille pour le retour en gestion publique euh, de l'eau, c'est le, euh, le concept de délégation de services publics. Donc, qu'est-ce que c'est que la euh, délégation de services publics C'est un contrat par lequel une personnalité morale de droit public, par exemple une collectivité locale, confie la, la gestion des service public dont elle a la responsabilité à un délégataire. Et ce délégataire, il peut être privé ou public. Et euh, dans, dans, la, dans la DSP, la rémunération du délégataire est tirée de l'exploitation du service. Donc, c'est par la facture d'eau de l'usager que le délégataire privé au public va se rémunérer et comme ça a été dit euh, euh, la durée du contrat ne doit pas excéder 20 ans hein, donc c'est le fameux Ar arrêt Olivier hein, sauf dérogation euh, du, du ministère des finances euh, dans le cas où il y a un investi un, des investissements exceptionnels donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que la DSP qui est aussi une, une spécificité française c'est différent d'un contrat de marché public hein. euh, ça diffère sur le mode de rémunération un marché public, euh, vous, de, vous donnez de l'argent à, à, à un prestataire privé, qui va faire le boulot. Hein. Euh, dans, le, euh, dans le cas euh, de la DSP, euh, le, le délégataire va se rémunérer sur, euh, sur euh, l'exploitation du service, et donc il y a, en théorie tout au moins, un transfert du risque financier au délégataire. Donc, DSP, de de l'assainissement, c'est quoi donc, le délégant, c'est la collectivité locale. Le délégataire, c'est une entreprise privée. Ça peut être aussi une société d'économie mixte à opération unique. Ça peut être aussi une société publique locale. Donc, quand on, quand on, on, on vous dit régime public et SPL, c'est la même chose, non, c'est pas la même chose. La, la, la SPL, c'est une DSP. Hein, même si c'est une société à, à, à, à capitaux 100% public. Euh, et donc, la rémunération s'est fait à partir de la, de la facture de l'usager donc je passe sur ça pour gagner du temps et donc je vais vous présenter les, les, les, les, trois, les trois formes de, de, de gestion privée euh, la première forme c'est ce qu'on appelle l'affermage, c'est une, une DSP et ça représente à peu près 80% des DSP, euh, des services hauts et assainissement en, en France donc euh, le délégataire prend en charge l'exploitation du service et l'entretien des, des infrastructures à ses risques et périls hein, c'est le terme consacré par contre, tout ce qui est investissement dans les infrastructures, donc renouvellement, extension du réseau, construction de stations d'épuration, de stations de potabilisation, reste à la charge de la collectivité locale délégante. Donc c'est elle qui va investir pour construire une station de potabilisation et elle peut tout à fait déléguer, passer un marché public avec VODSUS pour construire cette station de potabilisation. Donc, euh, euh, donc le délégataire est censé verser des redevances à la collectivité pour l'usage des infrastructures hein, et où l'occupation du domaine public donc euh, ça on, on parlera peut-être monsieur Revoir en parlera peut-être aussi ça, ça, ça a été un, un sujet de, de, de débat assez compliqué sur les, sur les, les, les, les, les, les DSP les DSP eau potable à, à, de Montpellier à, où il y avait une redevance d'occupation des domaines publics qui était absolument à, à, illégale un deuxième mode de gisson privé, c'est la concession. C'est aussi une délégation de services publics, ça représente à peu près 20% des services au assainissement. Donc là, le délégataire prend en charge non seulement l'exploitation du service et l'entretien des infrastructures, mais aussi l'investissement des infrastructures à ces risques des périls. Et à la fin du contrat, les infrastructures qui ont été financées et construites par le délégataire deviennent propriété de la collectivité publique délégante. Troisième mode de gestion privée, c'est extrêmement marginal en France, c'est ce qu'on appelle la régie intéressée, ça ressemble beaucoup à la fermage, sauf que le, le mode de rémunération est un, est un peu différent, donc la collectivité locale délégante paye, rémunère la collectivité locale, la, la, la, le délégataire euh, sous la forme d'une participation au bénéfice, euh, qu'on appelle l'intéressement. Alors, quand on, on, on, on, on se bagarre pour le retour en, en gestion publique, il, va, il, euh, il faut obtenir un certain nombre de rapports qui vont vous permettre de, de critiquer la gestion privée euh, et de la, de la contester. Le premier rapport, c'est ce qu'on appelle le rapport annuel du délégataire. C'est une obligation légale, hein, Donc le, le, le délégataire doit fournir un rapport annuel sur ce qu'il a fait, ce qu a fait pour, le, pour, pour la mise en œuvre du service pendant, pendant l'année. Donc ça aide la collectivité publique délégante à contrôler la prestation de service du délégataire. Ensuite, euh, le service haut et assédissement de la collectivité publique délégante doit émettre un rapport qui s'appelle euh, le RQPS, Rapport sur la qualité et le prix du service. Et ce rapport doit être voté euh, par l'Assemblée délibérante de la collectivité publique hein, et euh, il, doit, il doit être soumis à avis consultatif, à la commission consultative des services publics locaux. Donc, euh, en général, ce qui se passe, c'est que le RQPS, ça, ça passe hein, pendant l'Assemblée délibérante. L'Assemblée délibérante, elle vote sans se poser de questions, sans, sans avoir lu, euh, euh, sans, se, sans se préoccuper euh, des problèmes que ça, peut, que ça peut soulever. Ces rapports euh, sont des documents publics, comme le contrat de DSP. Hein. Donc, vous avez la possibilité, vous, public, associ, association ou autre, de les, ré les récupérer auprès de la collectivité publique délégante. En général, la collectivité publique délégante traîne les pieds pour vous les fournir. Euh, et donc, euh, bon, ce qu'on fait nous à, à Montpellier par, maintenant, c'est systématiquement on fait appel à, à la CADA euh, pour, euh, pour euh, obtenir ces documents. Mais on les obtient euh, très rapidement après, après appel à la CADA. Autre, autre question très importante aussi. Euh, dans le cas d'un retour en régie publique, c'est tout ce qui concerne les biens. Il y a trois types de biens euh, qui, sont, qui vont être concernés. C'est ce qu'on appelle euh, les biens de retour. Donc c'est les biens qui sont mis à disposition du dégataire dans le cadre du contrat. Donc euh, toute l'infrastructure, la de réseau... Euh, et ces biens de retour doivent être, doivent être rendus à la collectivité publique d'élégante en fin de contrat. On a, ce on appelle les biens de, on a aussi ce qu'on appelle les biens de reprise. Donc c'est des biens qui sont financés par le délégataire dans le cadre du contrat de concession hein, et qui sont censés être cédés à la collectivité publique délégante en fin de contrat. Donc si, on, si vous, avez un, vous êtes en situation d'affermage, il n'y a pas de biens de reprise. Vous avez uniquement des biens de retour et des biens propres. Alors qu'est-ce que c'est que les biens propres C'est des biens qui sont financés par le délégataire pour le fonctionnement du service. Hein. Donc ces biens peuvent être cédés ou vendus à la collectivité publique délégante en fin de contrat c'est, Les biens propres, c'est une source de conflit quasiment systématique en fin de contrat entre la collectivité euh, euh, locale qui a choisi la gestion publique et, euh, et, et l'ancien délégataire. Par exemple, euh, dans, certains, dans certains contrats, le, les compteurs appartiennent, appartiennent aux délégataires. Donc les délégataires. À la fin du contrat, il dit ben, « je ne je voulais, je voulais, je, je, je vous cède pas les, les, les compteurs, il faut que vous me les payez ». Donc il va demander un prix en général qui est assez exorbitant pour récupérer les compteurs. Donc, Par exemple, sur les, sur, sur les, les, les DSP au potable de l'agglomération de Montpellier qui se termine, il y a une DSP où les compteurs appartiennent aux délégataires. Donc, il que, donc, la, donc la métropole de Montpellier va devoir rach, racheter ses compteurs. Il y a aussi tout ce qui en relève des logiciels, donc le logiciel de télérelève, le logiciel de gestion patrimoniale. Le logiciel de télérelève, ça a été, une galère pas possible euh, à, à Paris, lorsque Paris a décidé de retourner en régie publique, parce que les logiciels de télérelève euh, appartenaient à Suez et à Veolia, donc Suez et Veolia rendaient les, rendaient les compteurs euh, euh, euh, au, à, à, la, à la mairie de Paris, mais il disait, ben, ben, on ne vous donne pas les, logic les logiciels de relais pour, les, pour, les, pour, les, pour, pour vous en servir parce que ça, ça nous appartient il faut, faut, faut, faut, faut que vous les achetiez donc, euh, autre part, il y a fait un procès qu'il a perdu, ça, ça, a fait, ça a traîné en longueur donc maintenant, ça y est, ce problème, ce problème est réglé mais ça a, été assez long à, ça a été assez long à régler donc voilà pour la gestion privée maintenant, je vais vous présenter les différents modes de gestion publique donc, il y en a, il y en a trois il y en a régie publique et Autonomie financière le cas le plus connu, c'est la régie pour l'assainissement de Grenoble. La régie autonomie financière et personnalité morale, le cas le plus connu, c'est la régie Hauts-de-Paris. Société publique locale, donc il y en a pour l'instant, il y en a quatre pour l'eau potable qui sont en circulation. La première qui a été introduite, c'est à Brest, elle s'appelle Haut du Ponant et puis a été introduit en 2014 la société d'économie mixte à, à opération unique donc une société pub, euh, mixte donc public-privé euh, et donc y a, pour l'instant il n'y a pas de société euh, d'économie mixte à, opéra, à opération unique en France pour l'eau mais euh, l'agglomération la, de Dole a choisi ce mode, euh, ce mode de gestion euh, lors, euh, lorsque ses DSP au potable vont expirer donc, euh, moi je suis, je suis très opposé aux, aux sociétés publiques locales et encore plus aux sociétés des, des communes à opération un, unique un, qui, un, un, un, pour moi, sont des tueuses de, des tueuses de régie et, qui, et qui, sont, euh, qui sont pour moi la, la, la, fausse, la, la, fausse gestion, la fausse gestion publique. Donc, je vais vous décrire quelques critères qui permettent de comparer ces différents modes de gestion. Le premier critère, c'est la classe, comment on crée euh, une régie, comment on crée une SPL. Donc la création de la régie est créée par un vote de l'Assemblée délibérante de la collectivité locale, donc, sur proposition du maire, du président de PCI, après consultation de la, la commission consultative des services publics locaux et du comité euh, technique paritaire, et euh, on, on vote les statuts de la régie. Donc le type de régie, hein, euh, le montant de la, de la dotation initiale, parce qu'il faut un petit peu d'argent au départ pour pouvoir... Euh, faire fonctionner la régie hein. et l'affectation des biens donc euh, les fameux biens de reprise qui vont être utilisés par la régie pour, euh, pour fonctionner donc il y a une notion qui est très importante c'est que à une régie correspond un service public local et un seul alors à Montpellier euh, euh, le, le, le premier choix qui était un choix de, de, la, de la DSP c'était une DSP pour production et distribution d'eau potable et euh, di, euh, distribution, euh, distribution et vente d'eau brute aux entreprises. D'accord Donc c'était la même DSP. On va, transformer, on va transformer cette DSP obligatoirement en deux régies différentes. Une régie pour l'eau potable, une régie pour l'eau brut. On ne peut pas faire autrement. Donc c'est un, un problème... Euh, dont on pourra discuter après. Donc il n'y a pas la possibilité de mutualiser, de mutualiser les ressources entre, entre, entre l'eau potable et l'eau brute. Ça doit être deux régies séparés avec deux budgets, deux budgets annexes séparés. Comment on crée une société publique locale C'est par vote de l'Assemblée délibérante de chaque collectivité locale qui va être actionnaire de la société publique locale. Parce qu'une société publique locale, il n'y a pas derrière une seule collectivité locale, il y en a forcément au minimum deux. d'accord euh, Donc, euh, donc euh, lors, lors du vote, on hein, ne pourra bah, pas choisir les statuts, hein, le montant de la dotation initiale, l'affectation des biens, etc. Et donc, à une société publique locale, va correspondre plusieurs services publics locaux de même nature. D'accord Donc, il va y avoir... Euh, euh, les, euh, euh, euh, par exemple, si vous avez euh, dans le conseil d'administration de la, la, la, la société publique locale trois collectivités locales, vous allez avoir trois contrats de DSP avec la, avec la SPL. D'accord Sur une j'en parle pas, j'ai pas le temps. Donc, autre critère qui permet de distinguer euh, et de, de considérer quelle est la meilleure des euh, solutions. Euh, c'est euh, ce que, ce que j'appelle la gouvernance donc là dans la région à simple autonomie financière le représentant légal c'est le maire ou le président de l'EPCI et c'est l'assemblée délibérante qui prend les décisions importantes qui vote le budget, qui vote le tarif de l'eau euh, qui vote les marchés publics euh, après éventuellement avis d'un conseil d'exploitation donc le, le, le le, pr le président et les membres du conseil d'exploitation sont désignés par l'Assemblée délibérante sur proposition du maire ou du président de l'EPCI. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans, dans, les, dans les membres du conseil d'exploitation ben, euh, des, des membres de l'Assemblée délibérante, donc des élus, des représentants d'associations, des représentants de salariés, des, perso des personnalités qualifiées. Dans le conseil d'exploitation, la majorité des sièges est obligatoirement détenu par les élus, par les membres de l'Assemblée délibérante. Régie autonomie financière et personnalité morale, celle que nous on aime. Euh, le représentant légal est le directeur, de la, le directeur de la régie, qui est un agent public. Euh, le conseil d'administration prend les décisions importantes. Il vote, il vote le budget, le tarif, euh, euh, il décide des, des marchés publics. Le président euh, et les membres du conseil d'administration euh, sont désignés par l'Assemblée délibérante sur proposition du maire et du président de PCI. Hein. Et on va retrouver euh, les membres du conseil d'administration, les élus, les, euh, les associations, les représentants des salariés, les personnalités qualifiées. Là aussi, la majorité des sièges du conseil d'administration est obligatoirement dé dé euh, détenue par, euh, par les élus euh, de l'Assemblée délibérante. SPL. Le représentant légal, c'est le président du conseil d'administration de la l'ASPL. Hein L'ASPL, c'est une société anonyme. Il hein faut le voir comme une société anonyme. Donc elle a un conseil d'administration hein, qui va prendre des décisions importantes, budget, marché. Et ce conseil d'administration est constitué de quoi Il est constitué des représentants des collectivités locales actionnaires avec voix délibérative. Et il peut, et il peut y avoir éventuellement dans le conseil d'administration ce qu'on appelle des censeurs, sans voix délibérative, donc des représentants d'associations, des représentants de salariés, des personnalités qualifiées. Donc vous voyez, euh, la gouvernance dans, le, dans, dans les trois modes de gestion publique euh, de l'eau en France n'est pas vraiment, euh, de, de, de, de notre point de vue, euh, démocratique. Il euh, y a un déficit de, euh, de, de, de démocratie parce que tout le pouvoir est détenu par quelques élus euh, de la collectivité locale hein. et ces élus n'ont pas, pas obligation à rendre des comptes euh, aux usagers. Donc on, on est un certain nombre de gens à, dans, le, dans, le, dans les mouvements pour l'eau à essayer de, de, de réfléchir à qu ce qu'on qu qu peut proposer pour introduire plus de, de démocratie dans les différents modes de gestion de gestion publique de l'eau et une, une des pistes euh, qui nous a semblé assez intéressante est ce qu'on appelle l'Observatoire de l'eau. Hein. Donc l'Observatoire de l'eau, qu'est-ce que c'est C'est une commission extra-municipale euh, ouverte à tous. Hein. Donc C'est une commission qui est créée par euh, la collectivité locale. C'est au, au départ une idée de la mairie de Paris. Hein. Donc Cette commission euh, est, est, est ouverte à tous, c'est-à-dire elle est constituée d'élus, de représentants des usagers, d'acteurs institutionnels, de chercheurs, de syndicats d'immeubles, etc. Et euh, cet observatoire de l'eau va, va être un outil de concertation et de, de contrôle citoyen de la politique locale de l'eau euh, mise en œuvre dans le cadre de la régie. Euh, de la régie. Donc, l'observatoire de l'eau est consulté sur toutes les, les questions concernant la politique locale de l'eau, pas seulement le, le, le, le, le, le tarif, mais aussi euh, la convention d'objectifs, dont, dont je vous dirai un mot par la suite, à, à, à la protection de la ressource, etc. Et. À Paris, euh, l'observatoire de l'eau a un représentant avec voix délibérative dans le Conseil d'administration de la régie. Alors, un petit mot sur euh, statut et contrat. Hein. Dans la régie à, à, à simple autonomie financière, les statuts fixent la mission euh, de la régie et les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'exploitation quand il y en a un. Hein. Il n'y a pas de contrat, parce que dans la régie à simple autonomie financière, le, le, le, la, la, la collectivité locale, donc l'Assemblée délibérante, ne va pas établir un contrat avec elle-même. À la différence de la régie à autonomie financière et personnalité morale. La personnalité morale transforme la régie en un établissement public, industriel et commercial, et donc euh, qui va avoir des statuts euh, euh, où on fixe la mission de la régie, la règle, les règles d'organisation et de fonctionnement du, du conseil d'administration mais il va y avoir aussi un contrat établi entre la, la collectivité locale euh, et, donc l'Assemblée la, délibérante et, euh, et la régie qu'on appelle une convention d'objectifs et de moyens hein. donc un, ça, va être un, ça va être un outil pour la, la collectivité locale de contrôler le bon fonctionnement euh, le bon fonctionnement de la, de la régie autonomie financière et personnalité morale Alors, au niveau de la SPL on a affaire à une société anonyme à capitaux 100% public hein, donc on a un statut à règlement intérieur donc j'ai récupéré les, les quatre statuts des les SPL actuels euh, j'ai un petit peu étudié ce qui me, qui me fait penser que la SPL c'est vraiment pas, pas un bon système et on, on a euh, sous forme de contrat des, des DSP avec les, différentes, euh, euh, avec les différentes collectivités locales actionnaires on a un système un peu bizarre en SPL puisque le, le, le, la collectivité délégante est aussi actionnaire du, la, euh, de, euh, du délégataire hein, qui, est, qui est la SPL c'est un truc bizarre concernant le, le budget et la fiscalité la Régie à simple autonomie financière dispose d'un budget, qui est le budget annexe de la collectivité locale. Sans comptabilité publique et les excédents budgétaires ne sont pas traités comme des bénéfices. Ils sont reportés dans le budget de l'année suivante, où ils serviront par exemple à financer des infrastructures. La Régie à simple autonomie financière paie la TVA, mais est exonérée de la taxe professionnelle et de l'impôt société. La régie à autonomie financière et personnalité morale dispose d'un budget propre qui est distinct du budget annexe de la, de la collectivité locale. Sa comptabilité est publique et les excédents budgétaires ne sont pas traités comme des bénéfices. Une remarque importante, les régies, quelle que soit leur forme, ne peuvent pas avoir un bilan annuel déficitaire. La régie à autonomie, à autonomie financière et personnalité morale paie la TVA mais est également exonérée de la taxe professionnelle et de l'impôt société. La SPL, qui est une société anonyme, a donc un budget propre et une comptabilité privée. Et donc les excédents budgétaires sont traités euh, comme des bénéfices. Ils sont imposés et peuvent servir par exemple à verser des jetons de présence aux membres euh, du CA, comme c'est le cas, par, par exemple, pour la euh, SPL euh, au, au du Donc la, la SPL paie la TVA, mais aussi la taxe professionnelle et l'impôt société. Par conséquent, on peut dire que euh, la SPL ne respecte pas strictement le principe de l'eau paie Aussi bien euh, les régies euh, que les SPL, font appel à la sous-traitance. On, on distingue deux types de sous-traitance. Une sous-traitance dite normale, euh, qui consiste à, à, à, essentiellement à l'achat de matériel, donc par exemple des tuyaux, euh, des produits chimiques pour euh, les usines de, euh, de potabilisation, mais également des, de la sous-traitance dite supplémentaire, euh, où euh, la, euh, la régie et la SPL va sous-traiter des fonctions de base euh, du, du service public telles que par exemple euh, la facturation. Euh, dans le cas des régies, euh, la sous-traitance est systématiquement soumise au code des marchés publics. Lorsqu'il y a beaucoup euh, de sous-traitances supplémentaires, la, euh, la Cour des comptes, dans son rapport annuel de l'année dernière, appelle ces, régi euh, ces régies des quasi-régies. Euh, les SPL ont le choix entre euh, marché public ou marché privé pour la sous-traitance. Euh, lorsque la SPL choisit euh, les marchés publics, ces marchés publics sont encadrés par une ordonnance euh, qui est celle du 6 juin 2005 pour éviter, pour limiter, disons, euh, certaines euh, dérives en termes de corruption et de conflits d'intérêts. C'est le plus souvent euh, les marchés privés qui sont choisis euh, par la SPL car ils sont beaucoup plus souples que euh, les marchés publics. peut-être parler un petit peu du personnel, hein, ça me semble plus, absolument. plus, plus important. Dans, dans la régie à simple autonomie financière, le directeur et le comptable sont obligatoirement des agents publics. Hein, donc, euh, et le comptable est soit euh, celui de la collectivité locale, soit un agent dédié qu a, que, que, euh, qui a été recruté. Hein. Et le reste des euh, de salariés est de droit privé. Hein. Euh, dans la régie autonomie financière et personnalité morale, le directeur et le comptable sont obligatoirement des agents publics, mais le comptable est soit un comptable du trésor public, qui est détaché auprès de la régie, hein, soit un agent dédié. Donc un, un des problèmes qui se posent, c'est comment on choisit le comptable. Hein? Est-ce que dans le cas de la régie d'autonomie financière et personnalité morale, comme c'est le cas à Montpellier, est-ce qu'on va, euh, est qu va prendre un comptable du trésor public ou est-ce qu'on va embaucher un agent public dédié pour ça Le reste des salariés est de droit privé aussi. Hein? Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsque vous allez passer de la DSP à la régie publique, vous avez l'obligation de reprendre avec les mêmes conditions de salaire le personnel, euh, le personnel du délégataire privé. Absolument. Hein euh, C'est pas si simple que ça. Donc, euh, Monsieur Revol, vous en, vous en parlez euh, dans le cas de Montpellier. Hein. Mais il, y a le, il y a le cas particulier des détachés, euh, donc c est, c est des, euh, des gens qui, qui travaillent pour le délégataire mais qui, qui, qui sont issus euh, de, de la, collectivité, euh, la collectivité locale, à l'époque où il y a eu le passage vers la DSP euh, donc la, la, la reprise des salariés se fait, se fait jamais de manière très cool hein. il, y a toujours des, il y a toujours des conflits avec les salariés hein. Parce il, faut, il faut déterminer quel est, quel est le nombre de, de salariés qu'il faut, qu faut reprendre euh, bon, c'est toujours très compliqué voilà, je, je vais terminer, je vais juste faire trois remarques pour alimenter un petit peu le débat. Hein. La première remarque, c'est que, ça, ça paraît un petit peu provocateur, mais la gestion publique à la française ne garantit ob, euh, pas obligatoirement une gestion satisfaisante d'un point de vue social, environnemental, économique et démocratique. Ça veut dire que si vous obtenez euh, une, un, un retour en gestion publique, il va falloir se battre après pour que, pour que la régie publique soit une bonne régie publique et pas un bricolage un, un, comme c'est souvent le cas. De mon point de vue, on un certain nombre de gens ont pensé ça, le, le problème de fond, c'est que le, le, le service public local de l'eau et de l'assainissement est défini dans la législation française comme un service public industriel et commercial. Donc l'usager est toujours dans des rapports marchands avec le service public. Il est considéré comme un client et pas comme un usager. Et de, et de ça découle, découle le fait que même en gestion publique, il y a toujours une, une, une forme plus ou moins grande de marchandisation de l'eau. Deuxième remarque. La législation française n'est pas neutre concernant les modes de gestion des services eau des services potable et assainissement. Théoriquement, la collectivité locale a le choix entre gestion publique et gestion privée mais en fait, quand on regarde un petit peu comment ça fonctionne, la législation française accorde certains atouts à la gestion privée, comme la mutualisation des coûts, qui rendent le, le passage en gestion, en gestion publique extrêmement compliqué. C'est plus facile pour, pour, pour une collectivité locale de déléguer au privé. Elle se, se débarrasse du problème beaucoup plus facilement. Et dernière remarque le problème, c'est la marchandisation de l'eau. Hein, on est d'accord. L'illusion publique-privée, on s'en. À la limite, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est de combattre la marchandisation de l'eau, faire, faire en sorte que l'eau soit un bien, public, un bien commun. Or, la marchandisation de l'eau ne concerne pas uniquement le petit cycle, mais aussi elle concerne aussi le grand cycle de l'eau. Le, le petit cycle de l'eau, c'est service eau potable et assainissement. Le grand cycle de l'eau, c'est quoi C'est euh, tout ce qui concerne l'eau dans le milieu naturel. Et qu'est-ce qu qu qui se passe actuellement C'est qu'il y a un, un accaparement des eaux superficielles souterraines les par un certain nombre d'entreprises qui transfèrent et qui vendent euh, cette, euh, cette eau aux, collectivités, euh, aux co collectivités locales. Ça se fait à travers sociétés des sociétés d'économie mixte. Vous en connaissez une très très bien euh, dans, dans, dans, dans votre région qui est euh, la société BRL. Hein. La société BRL, ça fonctionne comme une, société, comme une entreprise capitaliste. Elle hein, marchandise, euh, marchandise l'eau. On a aussi, dans le grand cycle de l'eau, tout, tout, le, tout, le, tout ce qui relève des services environnementaux, donc euh, protection des zones de captage, euh, euh, euh, lutte, euh, euh, euh, lutte contre, contre euh, la, la pollution la pollution industrielle, dépollution, etc. Et ça c'est un business que Veolia suez sont en train d'investir de manière très très forte actuellement. Donc il ne faut pas, pas, pas seulement se battre pour, pour la gestion publique, il faut aussi se battre contre ça, c'est-à-dire contre euh, euh, l'emprise des entreprises, des entreprises privées sur le grand cycle de l'eau. Voilà, j'en ai terminé.